Allez, maintenant, je vais vous parler euh, de Ragnarok. Excusez-moi, ça brille un petit peu, mais euh, je vais tenter comme ça. Voilà, vous voyez. Alors, Ragnarok, qu'est-ce que c'est Ragnarok, c'est tout simplement la, la, la, la volonté de proposer euh, aux joueurs euh, de jouer en bataille rangée, avec énormément, énormément de, de, de masse. Euh, et donc de faciliter les déplacements, puisque avec confrontation, euh, chaque personnage va se déplacer unitairement et puis chaque personnage va frapper euh, unitairement. Alors c'est sûr que euh, la gamme commençait à, à, à s'agrandir passablement et euh, ben, il fallait réussir à contrecarrer euh, euh, Warhammer Battle euh, qui proposait fi finalement ces batailles rangées euh, de, de, de masse. Donc, ça a été une grande attente de la part des joueurs. Et donc, ils nous ont proposé cette version de Ragnarok, dont je dois reconnaître qu'elle avait, euh, qu avait un certain défaut. C'est que, bah, déjà, le... alors c'était très peu joué. Hein. Moi, j'y ai, ai, ai quasiment euh, jamais joué euh, en club ou, ou, ou dans les bars. Euh, déjà parce que le livre était difficile, la boîte était difficile à, à, à trouver. Et puis, bah, ça fait quand même un petit peu peur. Ce, ce, ce bouquin de règles, il a, il a foutu les jetons à pas mal de monde. Euh, c'était extrêmement dense puisque là, euh, à la différence des autres livres ils ont d'abord fait un livre, alors dans la même boîte hein, un livre de règles euh, qui, était, euh, qui était quand même assez, euh, assez lourd il faut avouer que les règles n'étaient pas des mieux réussies et euh, en fait euh, Ragnarok a, euh, a souffert de pas mal d'évolutions et, et de fakes et dadd de, et de, et pour essayer de, de, de recadrer les choses mais voilà, on voit euh, tout à fait que l'objectif, en fait, c'est de regrouper vos figurines pour leur permettre euh, de se déplacer et de faire des batailles, euh, des batailles rangées. Euh, donc voilà, c'est extrêmement louable. Je voulais vous parler, en fait, euh, de ce livre et plutôt de, cette, de, cette, de ce jeu. Non pas pour le livre de règles, parce que, je le redis, euh, c'est resté quelque chose d'assez confidentiel et, euh, et de très obscur. Ce qui m'intéresse en fait dans cette proposition, c'est deux choses. La première, euh, c'est qu'ils euh, nous ont, ils ont du coup proposé des boîtes avec plusieurs personnages à l'intérieur. Donc on avait euh, comme ça euh, des espèces de petits euh, battleground, si je peux me permettre, euh, euh, qui nous étaient proposés et qui étaient estampillés euh, sous, euh, sous la boîte de, de Ragnarok. Alors pareil, hein, ces personnages-là, vous les avez, vous les avez déjà, vus, déjà vus sur ma page, puisque j'ai fait, fait des macros avec, avec ces personnages-là. Je, je vais les mettre dans la vidéo. Donc ça, déjà, c'était sympa, parce qu'il y avait la, la possibilité d'avoir des petits contingents. Euh, il y avait des choses très intéressantes, parce que dans le jeu, euh, on partait du principe que, euh, voyez, celui-ci, en fait, il, il, il souffle une trompette. Euh, c'est parce que en fait, le soutien moral était très important dans le jeu et donc on a fait appel euh, à des musiciens Alors, voilà, je trouve ça super féerique de, de partir sur des, sur des idées comme ça de partir sur des tripes comme ça euh, parce que bah, c'est vrai on partait, à la, on partait à la guerre en musique hein, ouais. on partait à la mort en musique et donc ben, se, servir, se servir de cette idée là pour dire que euh, le moral des troupes est soutenu euh, par de la musique ou par même euh, des portes étendards Hein, bon alors celui-ci a été un porte-étendard totalement relatif hein, puisque euh, c'est un vautour en palais sourin pieux, mais c'est quand même un porte-étendard. Euh, ici, hop là, vous avez le porte-étendard euh, porte des, euh, des griffons. Euh, bah forcément, lui, il a, il a un petit peu plus, petit peu plus euh, la classe. Non, ce qui m'intéressait beaucoup en fait dans cette proposition de Ragnarok, c'est le livre de l'univers. Voilà, euh, je, je dois avouer que euh, de tous les livres d'univers que j'ai connu, celui-ci a dû partir à l'école et notamment à l'internat plus d'une fois en ma compagnie. Euh, bien sûr, les livres de confrontation étaient bourrés euh, d'informations et bourrés de background, mais dans cet ouvrage, vous avez tout. Mais quand je dis tout, euh, le mot est faible. Il euh, y, euh, y a vraiment, vraiment... L'introduction, bien entendu, avec le préambule. Vous avez l'histoire avec la genèse des dieux. La genèse des dieux. Vous avez les cinq âges qui précèdent, en fait, le jeu. Euh, vous avez la géographie. Mais alors, quand vous avez la... on parle de géographie, on parle d'astronomie. On parle des régions. On parle des cartes. Mais on parle aussi des langages qui sont utilisés par les personnages. On parle des royaumes élémentaires. On parle des royaumes inachevés. Des héros charismatiques de cet univers. Ensuite, on va aborder la voie de la lumière. On va expliquer chacune des races les elfes, les griffons, les keltois, les lions, les alchimistes, les elfes, les, les, les, les limbes, euh, les elfes d'Akishan, ou, euh, ou, euh, ou les elfes de Sinwall, ou les elfes d'Aikini, les dévoreurs, les gobelins, les nains de Tirnabor, les orques, les wolfen. On va parler de Cadvalon, la, la, la, la cité franche et puis, euh, et puis euh, euh, des complaintes, des nouvelles et, et, et de la chronologie. Bref, un livre, mais ce plus un livre, c'est une Bible en fait. C'est une véritable Bible avec un souci euh, de qualité qui est, euh, est au-dessus euh, de tout ce qu'on qu est en ce moment capable de nous proposer malgré tout. Voilà. Il y a peut-être des livres de jeux de rôle qui proposent ça, mais euh, dans le monde des jeux de figurines, de toute façon, je l'ai déjà dit, euh, on ne nous donne plus que... On ne nous donne plus que des que des, que des polycopes euh, euh, agrafés, hein, euh, on nous donne plus du tout des livres de règles comme, comme celui-ci. Là, ici, vous avez, vous avez la, la, la représentation des dieux, euh, vous avez euh, l'âge des ténèbres, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais des, des, des infographies comme ça, ou des, ou des, des, des filigranes comme, comme celui-ci. On n'a absolument plus accès à ce genre de choses. Ça, J'ai passé, passé des heures à, à, à, à, à m'exercer, à, à, à écrire avec, avec l'écriture des elfes, avec l'écriture des orques. Les gens, on s'envoyait on entre nous des messages codés avec ces langages-là, avec ces, avec ces, langages ces écritures-là. Vous les retrouvez d'ailleurs maintenant sur Internet. Il y a des gens qui se sont amusés à faire, à faire des, des polices pour, pour votre Word. Preuve que je ne suis pas le seul à être complètement taré. Euh, voilà. Bon, voilà, hein. que dire de plus Un ouvrage euh, euh, qu'il vous faut absolument avoir, même si vous n'êtes pas fan de confrontation, hein, euh, c'est absurde ce que, je vais, ce que je vais vous dire, mais euh, enfin, ouais, des, des, des, des représentations comme ça, c'est fantastique. Vous êtes fan de personnages de, de, de, de figurines, euh, il faut avoir eu ce, cet ouvrage entre les mains euh, et, et éventuellement l'avoir la, la, la, dans sa bibliothèque parce que c'est un ouvrage d'une qualité extrême. Et franchement... Quand on réfléchit à tout ça, on se dit que chez Sans détour, euh, bah, ils ont énormément de boulot. Quoi. Alors c'est vrai que Sans détour, c'est quand même un organisme qui était spécialisé dans les jeux de rôle et on y reviendra. Donc normalement, ils ont la culture, ils ont la culture du livre. Mais par pitié, j'espère qu'ils vont rentrer dans la tradition parce que c'est sûr que là, de ce côté-là, les fans ne les, ne les rateront pas. Attention, reprendre confrontation, ce n'est pas que reprendre de belles figurines et reprendre un système de jeu, c'est vraiment reprendre tout un esprit, toute une façon de penser, toute une façon d'être. Et euh, ces livres-là, ces ouvrages-là, cette mise en page, euh, ce souci du détail, de l'infographie, du background, de l'univers des dieux, des langages, euh, c'est euh, voilà, un tout et il va falloir que euh, ben, les gens de sans détour euh, euh, passent par cette case-là pour être totalement euh, adoubés par, euh, par la société euh, confrontation et, euh, et ne pas se vautrer. Bon, j'imagine qu'ils en sont conscients. De toute façon, c'est quand même un, regroupement, euh, un vrai regroupement de fans. Mais voilà, euh, je dois vous dire que c'est la grande crainte que j'ai, moi. Alors, pour ce qui est de confrontation euh, de, de Ragnarok... Je ne pense pas qu'ils le reprendront comme tel. J'imagine que dans leur refonte en fait, du jeu, euh, dans Résurrection, il y aura les deux façons hein, euh, de jouer. Ils ne vont pas faire le distinguo entre les deux. J'ai parlé avant de Hybride et de Nemesis. Je n'ai absolument pas entendu parler de la reprise de Hybride et de Nemesis par euh, les éditions euh, Sans Détour. Euh, on, verra, euh, on verra ce qu'il en, euh, qu en est à, à l'avenir. Euh, Peut-être vaudrait mieux il qu'ils se concentrent sur une seule partie du jeu je préfère qu'il se concentre que sur une seule partie, mais qu'il la fasse bien, plutôt que d'essayer de, euh, de, de, de tout reprendre et de, et de se vautrer sur tout. Voilà. Mais on va, on va être confiant. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que ce n'est pas la première fois qu'on tente de, résurre... de faire une résurrection. De résurrectionner, exceptionnel. De faire une résurrection euh, de confrontation. Euh, mais je pense que, pour une fois, ce sont les gens qui sont euh, le plus, euh, plus aboutis dans ce, dans ce projet. Voilà l'univers de Catvalon qui est absolument. Euh, Magnifique, avec, euh, avec ici, vous voyez, des, des, des représentations qui sont, euh, qui sont typiques des, euh, des images de d'Albrecht euh, Albrecht Dürer, euh, qui était un, un, un, grand, un grand graphiste de, de, du Moyen-Âge. Ça, c'est typiquement un clin d'œil au travail d'Albrecht Dürer, puisqu'il a fait des images comme ça de la vie du Moyen-Âge, qu'on retrouve ici dans la partie 4-Vallonnes, et euh, voilà, souci du détail, souci de la référence. Vraiment, euh, voilà, l'univers de Rakam, c'est ça, c'est le souci du détail et de la référence. Et finalement, bah, ça, nous a, ça nous a beaucoup apporté. Voilà, on a presque fini, mais l'univers est tellement immense que forcément la vidéo euh, devait être très longue. Avant-dernière présentation, c'est donc la revue Cryavok. La revue, euh, la revue Cryavoc, ben c'est tout simplement un, un, un moyen pour eux euh, de garder le contact avec, euh, avec, euh, avec leur communauté, mais aussi de nous proposer des évolutions, puisque par exemple, hein, comme je vous le disais, lorsque Hybride et Nemesis sont sortis, eh ben on n'avait on avait pas les cartes qu'il fallait. Donc, c'est dans Cryavoc, en fait, que euh, les sorties de cartes se sont faites et qu'on a pu euh, récupérer, euh, comme ça, euh, euh, des améliorations, euh, des évolutions. Euh, alors, il n'y avait, y avait pas que des cartes pour Hybrid et Nemesis. Il hein, y avait des cartes aussi... Euh pour, pour, pour le jeu confrontation ou pour le jeu Ragnarok. C'était souvent vendu avec un fascicule comme celui-ci, hein, une aide de jeu, donc ça c'est l'aide de jeu du volume 3, euh, dans laquelle euh, on pouvait retrouver des scénarios, euh, on pouvait euh, retrouver euh, des scénarios pour hybrides. Hein, voilà, donc vous avez tout un ensemble de scénarios pour hybride, ça c'est tout ça totalement génial de retrouver ça. Euh, vous alliez retrouver euh, des points de règles, des améliorations de règles. Donc si vous n'avez pas acheté Crayaboc, ben c'est sûr que vous avez un sentiment de stagnation euh, des règles, même à partir de la, de, la, de la troisième édition. Mais en fait, en achetant cette revue, euh, vous pouviez euh, bénéficier euh, des évolutions. Aujourd'hui, ces évolutions elles sont publiées sur, euh, sur les sites internet et finalement, ce n'est pas, euh, pas plus mal. Vous aviez euh, euh, des informations euh, sur euh, l'incantation, les fortifications. On pouvait y retrouver, bien entendu, euh, des scénarios pour confrontation ou pour le Ragnarok. Et puis, vous voyez, là, en fait, dans ce fascicule, on retrouvait... Ça, ce sont deux cartes qui étaient fournies donc, pour hybride et némésis. On pouvait retrouver des incantations qui étaient, qui étaient offertes également. Et puis, on avait des cartes qui étaient en fait les évolutions des personnages que l'on avait déjà. On pouvait en fait euh, récupérer des cartes un peu goodies, hein, un, peu, un peu over the top, qui vous permettaient d'avoir le, le même personnage que le gars d'en face, mais avec des caractéristiques soit un petit peu plus chiadées, soit ne serait-ce qu'avec un, un, un aspect graphique collector euh, beaucoup plus sympa. Dans Cryavoc, qu'est-ce qu'on qu qu retrouvait en soi eh ben, Bien entendu, on y retrouvait de l'actualité, hein, mais également toute une partie atelier, peinture et sculpture, des informations sur l'univers. Alors voilà, ça c'était l'actualité du mois de juin, par exemple, avec les, avec les, sorties, les sorties Wolfen. Euh, euh, en l'occurrence c'est le moment où la troisième édition euh, venait de sortir donc euh, ils en faisaient pas mal euh, la promotion euh, vous aviez les nouveautés de juillet parce que oui ce que j'ai pas dit c'est que c'était sur, euh, sur plusieurs mois hein, je crois que c'était euh, trimestriel si je me souviens bien ou bimensuel euh, vous aviez les, les, les préparations à hein, des travaux un peu comme euh, le, sur le grill de, de, de, de FFG et puis, et puis ensuite vous aviez l'atelier qui vous proposait des codes couleurs pour vos, pour vos figurines euh, ça c'était super inspirant comment, euh, comment envisager de peindre ces elfes sinwall bien entendu des étapes de peinture euh, à suivre à la lettre afin de afin de progresser en peinture bon autant vous dire que moi je ne les ai pas suivis parce que je n'ai pas beaucoup progressé pas mal de background. Euh, pas mal de backgrounds de proposer des, des comptes rendus euh, des comptes rendus de, de, de parties enfin voilà c'était vraiment une revue extrêmement riche alors le grand souci j'ai pas le souci j'ai pas le je me souviens pas combien ça coûtait des portraits des portraits de backgrounds de, de de personnages je ne sais pas combien ça coûtait mais c'était une revue extrêmement riche euh, riche aussi de sa qualité c'est-à-dire que le grammage de la page est extrêmement élevé euh, la, page est la revue est entièrement euh, glacée. Excusez-moi, ça fait longtemps que je parle, donc je cherche mes mots. Vous voyez ici, là, je fais exprès avec la lumière, vous avez un, un, un effet brillant qui n'a pas, en fait, euh, vous voyez, sur, le, sur le, la lettre Cryavoc, c'était pas la même texture, en fait, que, que le fond. C'est anecdotique, hein. Mais euh, ça, déjà, ça fait qu'une revue coûte très très cher. Si vous faites ça, ça coûte extrêmement cher. Euh, donc forcément, ça se répercute sur le prix. Mais je le redis, et jamais je ne le martèlerai assez. C'est surtout un terrible souci de cohérence et un terrible souci de qualité, une recherche permanente de la qualité. Euh, D'accord, ça coûtait cher de jouer à confrontation, mais c'était toujours euh, pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'eux au moins... Ils ne se foutaient pas de notre gueule. quoi. Hein. Je ne vais pas euh, citer euh, d'entreprises de, de, de, qui, qui sortent des figurines en ce moment. Euh, mais finalement, je trouve qu'à peu près tout le monde euh, se surestime un petit peu au vu de la qualité du travail qui était proposé par, euh, par des ancêtres comme ça, comme, euh, comme l'entreprise Ragnarok. Malheureusement, malheureusement euh, le succès n'a pas été vraiment au, au rendez-vous. Et euh, la revue a commencé à, à s'affiner pas mal. Ce, ce volume 14, il est, il, est, il est tout simplement deux fois moins épais que, que, que, le, volume, que le volume 6. Alors, c'est pas parce qu'ils avaient moins de choses à dire, hein. euh, pas du tout, mais c'est parce que voilà, quoi, ça commençait à, à pas mal s'essouffler. Euh, ce qui est malheureux, c'est qu'ils ont continué à nous le vendre le même prix. Donc, là par contre, c'est pas cool. Et puis, vous voyez, ça leur permettait de nous parler d'AT43. Hein. C'était pas forcément dédié à, à, à l'univers de, de, de Ragnarok. Donc celui-ci, bah, il était pas mal, pas mal dévoué à, à l'univers d'AT43. Pour ceux qui me regardent, je cherche des figurines d'AT43 et j'aimerais avoir autre chose que des gorilles. Alors je n'ai pas acheté les gorilles, moi j'ai les Red Blocks. Mais euh, si vous avez la possibilité, si quelqu'un veut se, veut se séparer de, euh, de, de son AT43, euh, je suis preneur parce que voilà, je cherche des figurines et il euh, y a pas mal de monde qui se gave pour, euh, pour revendre ça. Bon voilà, j'aimerais acheter ça à un prix cohérent. Voilà, vous voyez. Les derniers, Cryavoc, avec euh, des informations de peinture. Et comme vous voyez, je, je fais exprès de laisser briller, parce que ce que je veux que vous compreniez, c'est que, en fait, cette revue est intégralement glacée. Les pages sont d'un grammage énorme. Background ultra qualité. À bon entendeur de ceux qui reprennent confrontation, merci à vous de faire gaffe à l'endroit où vous mettez les pieds. Parce que je pense que la communauté, elle vous attend de pied ferme. Allez, j'en termine de cette longue vidéo de présentation sur confrontation. Et je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusque-là. Et j'en termine avec ces deux romans. Il y a deux romans qui sont sortis. Je tenais quand même à en parler. Euh, Sid de Khyber, donc euh, qui est un roman sur, euh, sur la bataille de la faille de Kyber. Et Serun, donc, qui va en fait euh, nous faire une introduction à l'univers euh, des Ophidiens. Alors là aussi, euh, pff, voilà quoi, la qualité de la proposition est absolument énorme. On va faire briller exprès pour que vous compreniez. Regardez, vous voyez, il y a une espèce de filigrane en fait sur la boîte qui fait que en fait l'écriture qu'on voit, qu voit ici là, en fait elle n'est pas de la même texture que la boîte derrière qui est mat. Et sur la vidéo, ça ne, ça ne, ça ne rend absolument pas. Mais quand vous avez la boîte entre les mains, Oh, C'est juste, juste somptueux. Dans ces boîtes, qu'est-ce qu'il y a ben Dans ces boîtes, il y avait tout simplement la figurine du personnage principal du roman. Hein, donc là, sous les yeux, j'ai Sid. Donc, euh, donc je vous montre rapidement Sid, mais il y, a, il, y a, il y a une macro de Sid sur ma page qui sera, qui sera publiée assez rapidement. Abonnez-vous pour, pour pouvoir la, la regarder de, de plus près. Donc, il y avait une figurine et en plus de la figurine, eh ben, il y avait le roman. Donc, vous voyez, regardez. Ça s'ouvre comme ça, voilà, on ne s'embête pas. Ici, il y avait une mousse avec au milieu euh, la boîte de la figurine. Et puis à côté, vous pouviez retrouver votre roman. Donc Celui-là, il a souffert parce qu'il a été mis dans une poche euh, de jean. Et puis, il a été trimballé euh, à monts et merveilles euh, et je l'ai lu et relu. Et quand vous commencez à lire un roman, et que vous n'avez qu'une impatience, c'est d'avoir votre pause de midi pour pouvoir vous y replonger en mangeant un sandwich sur le coude parce que vous en pouvez plus de savoir quelle est la suite. Voilà, c'est un roman qui a été écrit par Mathieu Gabory, qui n'en est pas euh, à, à, à, à, ses, à ses essais. C'est un très très très bon euh, romancier, hein, euh, euh, alias William Hawke, il est né en 19, 1972, excusez-moi, et il est l'auteur de nombreux best-sellers de fantasy. Et euh, il a notamment participé au background du jeu. A mon avis, euh, des deux, La Faille de Kyber était vraiment, vraiment, vraiment le meilleur. Je ne veux pas fêter, hein, c'est tout, euh, tout simplement un, un, un roman. Il ah, n'y a rien de neuf, hein, parce que c'est vrai que dans l'univers de Warhammer 40K ou dans l'univers de Star Wars, euh, on nous propose des romans. Maintenant, euh, disposé dans une boîte comme ça, euh, collector, euh, vendu avec la figurine qui va avec... Moi, je pas encore rencontré ça, hein. donc euh, peut-être que ça existe. Euh, N'hésitez pas à vous faire plaisir dans les, dans les commentaires. Voilà, ici, le deuxième roman, Les cendres de la colère. Voilà, je ne pense pas que ces choses seront rééditées. Elles font maintenant partie euh, du folklore de confrontation. Si vous voulez les lire et que vous êtes euh, abonné à ma page Facebook et que vous et moi, on s'entend bien... Je pense qu'on peut partir sur un, sur un petit prêt. N'hésitez pas. Les personnes dont je parle se reconnaîtront. Il y a pas mal d'abonnés qui sont fidèles. Euh, S'ils ont envie de lire ces romans, je leur, euh, je leur envoie. Ils les lisent et je leur fais confiance pour qu'ils me les restituent. Voilà. Ah, J'ai l'impression d'être au-dessus de ma faille de Kyber euh, bien protégée euh, derrière ma muraille. C'est un peu ça, confrontation, euh, pour moi. Parce que ça m'a... Euh, ça m'a beaucoup fait grandir, ça m'a beaucoup fait rêver. Et je pense qu'en fait, si on joue au jeu de figurines, c'est aussi pour ça. C'est pour pouvoir un peu rêver et pouvoir s'évader. Je suis sûr que vous me comprenez. J'espère que cette vidéo-là vous a plu, qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair sur cet univers qui, euh, normalement, est en cours de réédition et de résurrection. En attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Moi, j'aime bien, bien les deux. Et puis surtout, partagez un petit peu vos expériences de vie sur confrontation. Je suis sûr que vous en avez. Et euh, voilà, les anciens, les anciens je ne doute pas qu'ils en aient. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook. On pourra discuter de tout ça. Puis vous pourrez suivre l'actualité. Et puis vous aurez aussi accès à 2-3 actus, notamment des unboxings ou des, ou des informations sur les bons plans que l'on se partage.